Tac. C'est parti. Alors, salut à tous. Aujourd'hui, on est avec Mathieu qui vient de finir le programme Identité gagnante. Donc, salut Mathieu. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, bah écoute, bonjour, moi je m'appelle effectivement Mathieu, je suis, je suis psychologue de formation, plus exactement psychologue du travail, donc ça veut dire qu'en gros j'accompagne les entreprises dans des situations un peu sensibles, Alors, mmh. ça c'est vraiment mon métier principal, mais j'ai un autre métier, j'ai une autre casquette, en fait je suis entraîneur dans le milieu sportif, j'accompagne des jeunes athlètes escrimeurs, plus précisément des épéistes, et ça fait 20 ans que je fais ça. Euh, et c'est vraiment une passion donc j'ai un rapport à ce métier qui est vraiment très passionnel euh, et, et vraiment je dirais mon credo c'est vraiment l'entraînement, c'est-à-dire c'est la performance donc chez moi c'est quelque chose qui est quand même relativement important, je le sais j'ai plus une casquette d'entraîneur que d'éducateur euh, pour dire les choses autrement euh, je, je dirais je travaille avec des jeunes talents et l'objectif hein, c'est vraiment de les aider à exploser à, à si je puis dire à, à mm -hmm. pouvoir atteindre leurs objectifs euh, d'intégration de filières de haut niveau et euh, bah, je, en général je commence à travailler avec eux vers 13 14 ans euh, et ça peut aller jusqu'à 25 ans voilà et du coup c'est un travail qui est très individualisé qui, qui se distingue un peu de ce qu'on a l'habitude de faire dans des clubs. Euh, puisque moi, je travaille vraiment en proximité avec les athlètes. Un peu, je suis un peu un personnage atypique dans le milieu de l'escrime parce que c'est vrai qu'on a plutôt la culture club chez nous, les licences, le fait de gérer des licenciés, etc. C'est quelque chose de très important. Moi, vraiment, je m'affranchis complètement de ces règles-là. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'athlète, l'athlète au centre. Mmh. Et, et vraiment d'accompagner, je dirais, tout le volet de la performance sportive, que ce soit aussi bien sur le volet personnel, développement personnel, euh, que sur le volet, je dirais, technique, préparation physique, etc. Donc, je travaille avec tout un réseau d'acteurs pour faire en sorte que ces, ces jeunes athlètes euh, bah, réussissent à atteindre leurs objectifs. Mmh, super, top. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es, que avais envie de venir à l'Académie de Haute Performance et, et ben, En fait, je, tout d'abord, j'ai commencé euh, par lire le, le livre de Pierre. Euh, et du coup, euh, bon, ce livre, assez tôt, en, fait, euh, en, en rentrant dans ce bouquin, je suis assez curieux de, de toutes les méthodes, je suis assez friand de, de, de tout ce qui relève de la psychologie du sport. Et je dois dire que bon, j'étais assez euh, euh, intéressé par l'idée de la méthode miracle, la méthode magique, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça cache euh, Etc. Donc, je me suis intéressé à ça, vraiment par curiosité. Et en fait, assez tôt dans les, dans les premières pages du livre, tout ce qui concernait la dimension culturelle, l'identité, le fait d'aller travailler en profondeur ce que l'on est et ce que l'on a envie de devenir, mmh. ça, objectivement, j'avoue que franchement, ça, ça dépassait un petit peu les, les méthodes classiques que je connais en psychologie du sport, de concentration, de, de respiration, de, enfin voilà, toutes les, je dirais tous les tips, toutes les astuces qu on, qu on, qu on, sur lesquelles on s'appuie pour faire la psychologie du sport, qui sont parfois utiles, mais, mais on se rend compte qu'elles ont leurs limites. Là, je trouvais que d'aller creuser en profondeur la dimension personnelle, c'est un truc auquel je croyais déjà à titre perso. J'étais assez convaincu que c'était quelque chose d'important. Mais je dois dire que je n'avais jamais mis de méthode et de mots là-dessus. Et en fait, euh, là, c'est venu, venu consolider une croyance très, très forte que j'avais, mais en mettant de la méthode. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça m'a forcément très, très vite intéressé. Et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Du coup, je me suis renseigné sur qui était Pierre, etc. Je voulais... Et donc, nécessairement, j'ai voulu tenter l'aventure avec lui et suivre ce programme. Un moment où, objectivement, à titre personnel, je traversais dans ma vie pas mal de situations un peu critiques. Mmh. Beaucoup de conflits qui se sont accumulés autour de moi. Et je me suis vraiment questionné. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que j'ai autant de conflits d'un coup qui, qui surviennent alors oui. qu'a priori, je cherche plutôt à être quelqu'un de sympa et tout. Bon, voilà. Et du coup, là est arrivée la méthode de dépolarisation. Et franchement, ça a été assez remuant, mais au sens positif du terme, parce que j'ai vraiment, vraiment retiré des choses très positives de ça. Et ça m'a permis de faire des choix qui ont été très, très efficaces pour moi et par ailleurs pour les athlètes que j'accompagne. Donc, c'était vraiment, je dirais, ça tombait à point nommé, quoi. Et du coup, à la base, tu es venu pour, pour toi ou plutôt ou plutôt dans, dans l'esprit de te dire qu'il pourra t'en servir ensuite avec tes athlètes Eh bien, objectivement, les deux. C'est-à-dire okay. qu'au fond, je pense que j'avais un réel besoin à ce moment-là d'être un peu écouté, d'être un peu choyé. Vous savez, les psychologues, okay. c'est un peu les... C'est Un peu les plus mal chaussés en gros, euh, souvent c'est ceux qui sont le moins, euh, moins écoutés, passent leur temps à, à s'occuper des autres, à être sympa, à faire des efforts et tout. Wow. Et là, objectivement, de, de, de se mettre dans une posture, justement d'une posture basse, d'être plutôt celui qui reçoit, euh, bah, c'était un truc assez cool. Euh, voilà, et, et, et en même temps, de travailler sur soi, c'est quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire, et franchement, euh, bah compte tenu de la situation que je vivais, c'était hyper important que je progresse. Donc, du coup, j'ai eu ce souci de progresser déjà pour moi. Et en fait, tout en travaillant sur moi, j'ai une façon très empirique de, de, de, de travailler, c'est-à-dire que je m'appuie beaucoup sur mon expérience pour la, pour la, la je dirais, la retranscrire oui. dans ma méthodologie avec d'autres athlètes. Bon, évidemment, je l'individualise, je ne fais pas que de la projection et du transfert, mais j'utilise je, je, ça de manière très empirique. Oui. Et, euh, et objectivement, j ai, j ai, je me suis nourri de, de ce que je vivais à titre personnel pour voir comment je pouvais en retirer des choses intéressantes pour des profils d'athlètes, par exemple, qui ont 15 ou 16 ans. Alors, évidemment, en adaptant, je tous les concepts et tout, parce que bah, quand on a 15 ou 16 ans, on peut pas recevoir les choses de la même manière que quand on en a 40 comme moi. Yes, yes, yes carrément. Et puis, en plus, c'est vrai que les coachés, je pense qu'ils prennent peut-être 20 des, bah, des outils qu'on leur donne et puis certainement 80 bah, de qui on est en tant que personne et de l'énergie qu'on envoie et, de, et tout ça. Quoi. Exactement, hmm. oui. C'est exactement, exactement ça. <rire> et, euh, et du coup, comment tu te sens aujourd'hui Ça a été quoi les changements pour toi, déjà dans ta vie perso bah, Les changements dans ma vie perso, c'est euh, tout simplement d'arrêter de, euh, de, de ruminer des choses. Ça, c'est un premier, un premier élément. Par rapport à ma situation personnelle, finalement, j'ai arrêté de me faire une montagne de sujets qui étaient devenus des montagnes pour moi, qui vraiment ont été source de, de tracas, d'insomnie de, et, de, et de trucs qui ne sont pas forcément très désirables. Sachant que, pour ma part, j'ai un enjeu, c'est que comme je suis éducateur sportif, entraîneur, j'ai besoin d'être hyper modélisant. J'ai besoin d'être quelqu'un d'entraînant, oui. euh, de... Qui donne envie, qui est à l'agnac, qui est en bonne santé, qui est bien, qui est bien portant. Euh, avoir ce sourire tout le temps, être, euh, être modélisant pour les autres, euh, ça implique d'avoir un super niveau de, de forme euh, physique et mentale. Et franchement, c'était la première fois dans ma vie que je traversais une période où vraiment, euh, je me disais, mais comment je vais faire pour encore donner du, euh, un peu d'impulsion à mes athlètes euh, quand, quand moi-même, je suis complètement claqué, crevé, etc. Et, euh, et, et du coup, euh, bah là, aujourd'hui, je, je me sens hyper bien. Euh, parce qu'effectivement, tout au long de ce parcours, j'ai vraiment eu le temps, de, je pense, de digérer euh, tous les contenus que m'a apporté Pierre euh, et de et, et les, ouais, et, et les utiliser, je dirais, de manière très pratico-pratique dans ma manière de, de vivre et de penser. Et ça, je dois dire que ça a eu une incidence très positive parce que ça m'a amené à faire des choix qui sont hyper protecteurs pour moi, mais pas dans une approche défensive je n'ai pas cherché à lutter contre un truc ou à me défendre, en fait. Je suis vraiment... Euh, bah c'est bon, c'est ok. Voilà, c'est un truc d'ailleurs que dit souvent euh, Pierre. Il dit c'est ok, voilà, bah, c'est bon, c'est ok. C'est vraiment quelque chose que je ressens aujourd'hui de manière beaucoup plus... Enfin, je vis les choses de manière beaucoup plus cool. Euh, et surtout, euh, je sais mieux euh, interpréter le caractère positif de situations qu'auparavant qu je jugeais négative. Il y a des trucs qui... Bah, par exemple, un conflit, a priori, ça a une valence assez négative, on ne se dit pas vis-à-vis d'un conflit, ouais, c'est super cool, <rire> voilà. Donc moi, j'ai arrêté de penser que c'était cool ou négatif, en fait, je me suis demandé dans quelle mesure ça me faisait grandir, mmh. ça me faisait évoluer, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc Maintenant, vis-à-vis -vis des situations que je rencontre, j'arrête de me remettre en question 70 000 fois, j'arrête de me poser 10 000 questions autour de ma personnalité, mais par contre, j'essaye de me dire voilà qu'est-ce que ça m'apprend pour la suite. Quoi. Donc, euh, plutôt que de re ressasser, bah, je suis plutôt dans une logique de construction et de développement. Euh, oui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième truc euh, bah, très positif, c'est que forcément, ça, ça retentit vraiment sur mes athlètes parce que du coup, euh, les quelques athlètes que j'accompagne. Vous avez compris que je suis hyper exclusif, j'en ai pas beaucoup. Parce que je travaille, comme je fais du, du sur mesure et du haut de gamme, c'est assez compliqué d'avoir 30 athlètes autour de moi. Donc en oui. général, je travaille avec 3-4 athlètes. Et, euh, et ouais, les résultats, ils sont juste. Euh, enfin, je dirais de. Compte tenu de, de, de, de l'endroit où je pars et, et de là où ils sont arrivés, je vais dire, objectivement, c'est assez impressionnant. Mmh. Et, euh, et tout ça, en, finalement, évidemment, en continuant mon métier de maître d'armes, en, en continuant à, à travailler ouais. la technique, la stratégie, donc mon expertise, mais en y ajoutant, en fait, cette dimension, euh, l'identité gagnante, quoi, euh, ce, ce truc-là. Donc, qu'est-ce que tu as envie d'incarner Qu'est-ce que tu as envie d'être mmh. euh, Qu'est-ce que tu as envie de devenir Et en fait, en, en misant beaucoup plus là-dessus que sur des résultats, euh, euh, quantitatif et paradoxalement en, en abandonnant cette logique de résultat absolu euh, bah, j'ai obtenu des résultats c'est à dire mmh. en, en, étant, en arrêtant d'être concentré sur les résultats mais en me concentrant plutôt sur qu'est-ce que sont mes athlètes franchement les résultats ils sont juste dingues mmh. ouais, c'est incroyable en plus euh, oui c'est juste euh, avec des questions simples et puis ta, et puis ta transformation de toi en tant qu'être qu humain quoi, qui, a, qui a déclenché ça j'imagine oui c'est ça mmh. euh, en fait, euh, je me suis rendu compte de. Je me suis... On se pose rarement la question de notre empreinte, en fait. On se pose rarement la question de. Euh, il y a ce qu'on est, ce qu'on pense être, mais il y a aussi euh, ce qu'on dégage, ce qu'on. En fait, l'empreinte qu'on laisse auprès des autres. Que... Qui est-ce qu'on est, -ce qu est? Mm. Et euh, je trouve que ça, c'est quelque chose de vraiment, euh, vraiment intéressant à creuser. Et, euh, et au fond, euh, bah, moi, j'ai fait ce, cette expérience euh, avec... Enfin, euh, expérience, ce n'est pas un cobaye, mais j'ai utilisé un de mes athlètes, euh, si je puis dire, pour, pour voir comment il était réceptif à ça. Et euh, du coup, euh, en fait, on a abordé les compétitions. Alors, c'était pour juste situer, c'est intéressant, parce que c'est un, un jeune qui, qui est... Euh, qui, est, qui a un énorme potentiel mais qui est, qui est tout, tout fin c'est un peu une crevette sur le plan physique parce qu'il n'a pas encore complètement euh, bah, il a pas encore terminé sa puberté il ne pas encore complètement euh, il s'est pas encore complètement étoffé et donc forcément quand il arrive dans des dans des compétitions nationales ou internationales bah, il est souvent soit le plus petit soit le plus fin soit le entre guillemets le moins baraqué et euh, alors que enfin ce qui est tout un paradoxe, parce qu'en réalité, il est vraiment très fort, très costaud. Quoi. Il a vraiment une belle, une belle technique, il a une vision stratégique, il est très intelligent, bref, il a, il a beaucoup de choses pour lui. Mais la manière dont il se voit vis-à-vis euh, -vis des autres, bah, c'est euh, quand même, ils sont dix fois plus forts. Et, et une fois, je l'ai fait verbaliser à l'issue d'une compétition internationale, c'était en novembre. Donc, euh, euh, en novembre, je, on vit une compétition où voilà, il se fait éliminer très, très tôt, euh, vraiment, euh, et puis pas de belle manière. Et puis, à un moment, euh, il a juste mis une belle touche à un moment euh, et je l'ai entendu crier. Il m'a fait un petit cri de chaton. Euh, wow! Comme ça. Donc, du coup, euh, je me suis dit non, là, ça ne va pas. Il y a un problème. Euh, voilà. Et en fait, en travaillant avec Pierre début janvier, février, je me suis dit mais en fait, il faut que je, il faut que je travaille là-dessus, en fait, sur cet événement, parce mmh. qu'il s'est passé un truc à ce moment-là où moi, objectivement, en tant que coach, je n'étais pas du tout satisfait de l'identité qu'il avait mmh. parce qu'elle ne correspondait pas franchement à ce que j'attends d'un athlète. Et du coup, je l'ai fait verbaliser sur cet événement. Et lui, il m'a dit, « bah Ouais, mais en fait, quand j'arrive en compète, en vrai, j'ai peur. » Alors oui. ça, c'était vraiment un truc nouveau pour moi. Je, je... Bien sûr, je sais qu'on a peur en compète, qu'on est stressé, mais le fait qu'un gamin de 14 ans ou 15 ans me dise ça, en vrai, au fond, de moi, je n'étais pas bien parce que je ne l'avais pas vu. J ai, j ai, je je m'en doutais, mais je ne me suis jamais vraiment posé cette question. Je me disais, « bah Il faut faire des matchs, et comme ça, c'est la compète. » Et en oui. fait, il m'a dit, « J'ai peur. » Alors j'ai dit, bah, « Bon, OK. » Et du coup, on a travaillé beaucoup là-dessus et on a transformé, pour les, les compétitions suivantes, euh, on a transformé ce, ce truc-là, cette peur, on l'a on on a transformé en quelque chose de positif. C'est-à-dire, en fait, en gros, je lui ai demandé ce qu'il avait envie d'incarner dans les compètes suivantes. Oui. Et je lui dis, dit, bah, oui. en gros, euh, tu as, as envie d'être quoi là, à la prochaine compète Tu as envie qu'on dise quoi de toi As envie qu'on dise quoi de toi? On oublie le résultat, on s'en fiche, peu importe. Moi, je m'en fous en tant qu'entraîneur, tant pis si tu perds au premier tour. Par contre, toi, qu -ce, quelle image tu as envie de renvoyer? Mm. Et du coup, à chaque fois, je lui ai demandé de choisir un mot qui, qui était constitutif de son identité. Et il m'a dit, bah voilà, première compète, il m'a dit, bah, j'ai envie d'être professionnel. Je lui ai dit, tu as envie d'être professionnel? Cool, tu as envie que les gens ils disent de toi? que tu es un professionnel, et bah du coup, il va falloir professionnaliser ton échauffement, va falloir professionnaliser ta nutrition, va falloir professionnaliser tout ce que tu peux professionnaliser aujourd'hui. Et du coup, bah, il s'est mis à professionnaliser ça à fond les manettes. Et petit à petit, les résultats ont commencé à venir. Et après, on a changé de mot. Il, il m'a dit, maintenant, j'ai envie d'être fiable. Ça veut dire fiable, ça veut dire je sais quel niveau j'ai. Du coup, je sais à peu près à quel niveau je dois terminer ma compète. Et du coup, on a, on a fait ça. Et très vite, les résultats sont devenus fiables. Et après, il m'a dit, bah, maintenant, je veux être puissant. Et maintenant, il me demande d'être conquérant. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, on est passé de novembre, où il se fait éliminer au premier tour d'une compétition internationale. Là, il vient de sortir champion de France de la catégorie du dessus. Là, il y a, il y a, il y a deux jours. Et c'est un cheminement, ça fait deux ans qu'on bosse ensemble. Mais franchement, en six mois, j'ai obtenu genre, les résultats que j'attendais pendant quatre ans. Mmh. Et du coup, c'est juste incroyable et là aujourd'hui, bah, il est repéré par la FED, il est parrainé par un mec de l'Insep, euh, il est, enfin juste, euh, j'hallucine C'est la transformation en l'espace de, euh, de quelques mois. Et en fait tout ça parce qu'on a travaillé sur son identité. Et alors que physiquement, bah, certes il a un petit peu grandi, mais il n'a pas non plus, euh, il ne s'est pas étoffé. Et vraiment quand on le regarde par rapport aux autres, il est toujours le mec fin. Euh, voilà simplement lui quand il arrive en compète aujourd'hui, il y a des, des gens qu'il admire, les jeunes dont il avait peur, ils lui tournent autour en mode t'es trop fort. Énorme. Et moi, franchement, quand je, suis, quand je suis coach et que je vois ça, je suis hyper fier de ce travail. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que si vous lui demandez s'il a peur, il dira ah non, pas du tout. Franchement, tous les mecs qui sont là, je peux les battre. Donc, du coup, c'est juste c incroyable. C'est incroyable. Ouais, génial. Ouais, je me rappelle que j'avais vu ton, ton post sur le, sur le groupe privé Identité Gagnante sur Facebook. c'est hyper inspirant ouais, de voir cette évolution. Voilà. Ouais. et bon, lui, alors lui, il est très, très réceptif à ça. Après, je ne sais pas, je n'ai pas encore étoffé... Et, euh, J'ai une autre jeune fille aussi sur laquelle on a avec laquelle on a travaillé qui, qui pareil revient enfin de, de blessures, de, de, de quelque chose d'assez douloureux euh, sur le plan personnel depuis 2-3 euh, depuis ans et qui a du mal à se remettre dans une dynamique de performance sportive et là elle vient de faire 10 euh, au championnat de France donc c'est un, un résultat qui est vraiment ultra honorable par rapport à tout ce qu'elle a vécu et c'est pareil, voilà, en, en dépassant la notion de peur en, en travaillant plus sur euh, l'identité du champion qu'on a envie de devenir Hum. Euh, en réalité, en se concentrant là-dessus, en fait, on est beaucoup plus focus sur ses moyens, et en fait, ça, ça régule énormément les, le stress. Ça en fait un stress, je dirais presque, euh, je dirais mobilisateur et, et ouais. intelligent, euh, parce qu'en fait, on est concentré sur les moyens. En fait, on a juste euh, on a, on a envie d'incarner quelque chose et en fait, on sait si on est dans les clous ou si on n'est pas dans les clous. Est-ce que là, aujourd'hui, je me comporte comme un pro Est-ce que je me comporte comme quelqu'un de fiable Est-ce que, est que je me comporte comme, comme quelqu'un de conquérant Est-ce que je me comporte... Et tout ça, en fait, ça va jouer vraiment sur ce qu'on extériorise. Si euh, cet élève, je lui dis... Euh, bah, OK, tu as choisi le mot puissant. Le mot puissant, euh, ça, on peut plus se permettre d'avoir un petit cri de chaton. Euh, oui. Quand on va euh, mettre une touche, c'est un cri de winner qu'on va avoir. Et c'est un cri qui est vraiment très imposant, qui, qui montre à l'autre qu'on qu est là. Et ça, c'est quelque chose qui est pareil, qui est arrivé en même temps que son identité se, se gonflait, si je puis dire. Donc, oui. euh, ouais, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau en termes de, de performance, de paradigme de performance. C'est quelque chose qui est vraiment... Euh, qui paraît assez trivial en fait, et en même temps euh, euh, bah, qui, que je que, n'avais ouais, que pas dans mon scope. Moi, euh, en fait, j'essayais de régler des problèmes techniques. Moi, quelqu'un mm -hmm. me disait « j'ai des problèmes de concentration », je disais « bon, bah, ok, on va travailler sur la concentration », alors qu'en fait, ça vaut le coup parfois de regarder euh, tout un ensemble. Et cette vision, euh, cette vision globale, en fait, bah, c'est par cette, cette approche-là que, que je commence à l'avoir, en fait. Oui, carrément. C'est vrai que… Tu parlais des moyens, et moi je dirais même qu'on travaille sur ce qui engendre les moyens, même ce qui va au-dessus des moyens, c'est-à-dire c'est qui tu es, qui, qui entraîne ce que tu fais et donc ce que tu as. Et parce que c'est vrai que souvent on travaille d'abord sur, sur les comportements, sur ce qu'il y a à faire, mais, mais, mais qui je suis quand je fais ce que je fais, c'est ça qui, qui importe en fait. Et du coup, dès que tu es là-dessus, hop, bah tu n'as plus la peur de gagner ou de perdre parce que, que tu es sur le long terme, tu es, enfin, es moins dans la, dans la dualité de la matière. C'est un jeu. C'est un jeu auquel tu ne veux pas perdre et que ouais, tu ne peux pas perdre. C'est impossible de perdre au jeu de qui tu deviens. Quoi. Mm. Exactement. exactement. Et en fait, ça m'a vachement aussi euh, interpellé sur la gestion des parents. C'est quelque chose de très intéressant en compétition parce que bon, les parents sont souvent très investis quand ils ont un gamin qui, qui performe. Mm. Ils ont souvent tendance à être très, très présents. Alors, c'est assez compliqué à canaliser parfois. Et euh, on entend parfois en bout de piste des, des parents qui se veulent bienveillants, ils ne se rendent pas bien compte, mais euh, par exemple, ils vont dire à leur gamin, euh, « Allez, t'es le meilleur !» Et en fait, bah, si le gamin dans sa tête, lui, <rire> il sait qu'il n'est pas le meilleur, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire du tout. Et cette phrase magique, en fait, elle est dramatique pour un, pour un enfant qui sent qu'il n'est pas le meilleur. Donc, en fait, comment est-ce qu'on aligne la représentation de soi avec, euh, finalement, la représentation de l'entourage, c'est quelque chose de fondamental. Donc, ça m'a permis aussi de travailler avec les parents euh, sur, sur, justement, l'usage des mots. Qu Est-ce que c'est qu -ce est -ce est malin de dire cette phrase-là Typiquement, un gamin qui, lui, n'a pas encore complètement intégré le fait que ouais, il pouvait être le meilleur. Euh, parce que les pensées magiques, ça ne marche pas, en fait. Ce n'est euh, pas juste une pensée magique, c'est qu'est-ce que j'incarne vraiment Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner Et ça, ça se travaille euh, bah, de manière longitudinale. Mais on sent progressivement, euh, voilà, un gamin qui avait peur. On peut vraiment transformer cette peur et, et, et l'amener vers « ouais je me sens puissant, je me sens costaud ». Et là, maintenant, euh, juste, je n'ai plus peur et j'ai qu'une envie. En fait, je suis concentré, j'ai qu'une envie, c'est gagné. Et euh, ça, euh, c'est juste incroyable, cette transformation. Oui, carrément. Et c'est vrai que c'est bah, là où intervient tout le travail de, bah, de dépolarisation. C'est que si tu dis euh, à, un, à un enfant « tu es le meilleur » et que lui, en soi, il n'est pas, pas câblé euh, en lui, Enfin, pour lui par exemple c'est arrogant de dire que je suis le meilleur et ben, du coup ouais. c'est là où on va enlever toutes les charges émotionnelles qui font que tu as, as, as ce blocage pour être le meilleur et du coup après tu pourras dire en toute liberté oui je suis le meilleur et, et ouais, alors... exactement, <rire> exactement. Exactement. Moi, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire là, depuis 4-5 ans, parce que euh, bon, je suis dans le milieu d'escrime. Pendant très longtemps, j'ai douté. vraiment. Euh, pendant 15 ans, je me disais Oh là là, mais est-ce que je suis un bon maître d'armes Est-ce que je suis un bon enseignant Alors que vraiment, euh, je travaillais avec des athlètes qui venaient me chercher de très loin. Hein, vu que j'habite dans un coin reculé, euh, j'ai des gens qui font parfois 350 bornes pour juste travailler 3 heures avec moi. Ouais. Mais, euh, et, et du coup, euh, je, me, je me disais euh, je, Malgré ça, j'arrivais quand même à des fois me, me, me torturer le cerveau. Et je me disais toujours en compétition, bon, ça reste un sport de compétition. Donc, les, les, les entraîneurs entre eux aussi s'observent. Il y a quand même une dimension un peu compétitive aussi entre les entraîneurs. Et, euh, et du coup, je me remettais beaucoup en question. Et en fait, aujourd'hui, ça, c'est aussi un élément que, que j'arrive à assumer avec beaucoup plus d'impact. Euh, de, de, c'est le fait d'assumer le fait que ouais, je suis un bon entraîneur. Et je sais, et en fait, je sais exactement sur quoi je suis bon. Je sais aussi sur quoi je le suis un peu moins. Mais mmh. franchement, j'assume complètement le fait d'être très bon. Et quand je dis à un athlète, écoute, euh, tu vas travailler avec moi, je t'explique. Euh, je ne m'engage pas dans un projet qui perd. Moi je, moi je le sais, enfin, je veux dire j'ai la conviction quand je m'engage dans quelque chose que je m'engage pas pour perdre mm -hmm. euh, je sais qu'on va faire un truc ensemble, euh, en tout cas si je m'engage c'est clairement je sais qu'il qu y, y a quelque chose à gagner euh, mm -hmm. et, et du coup je l'assume complètement ce truc là, alors qu'avant mm -hmm. euh, franchement je me disais oh j'ai passé pour quelqu'un d'arrogant et tout, mm -hmm. et en fait euh, j'ai réussi ça aussi à, à, me, à, enlever ce, à enlever cette image que je pouvais avoir de moi d'avoir de, mm -hmm. un peu honte d'assumer le fait que j'étais bon euh, voilà, je l'assume, c'est OK, euh, je, ouais, je, je fais bien mon boulot, je sais que je le fais très bien, j'ai de la méthode, je suis, je ouais. suis très pro, voilà, et c'est comme ça. Et, je, et par contre, j'ai plein d'autres trucs à apprendre, hein. c'est pas la preuve, <rire> preuve euh, j'ai vraiment grandi à travers la démarche que, que j'ai poursuivie. Ouais, et puis tu sais aussi que c'est le plus objectif possible et que c'est pas de, de l'exagération. Euh, de la fake un peu, euh, François, mais c'est vraiment quelque chose que, qui est stable, qui est profond, qui est ancré, comme maintenant, en toi, c'est ce que je ressens. Ouais, ouais. c'est quelque chose que je peux factualiser, en fait, je peux l'objectiver, je, je euh, ouais, les faits sont, sont là, je, euh, voilà, et l'expérience me montre aussi, à travers tous les athlètes que j'ai accompagnés, que sur des, des périodes de travail... Euh, enfin d'une de, de, année, deux ans, trois ans, quatre ans, ça dépend du temps que, que je passe avec eux, euh, bah, j'arrive vraiment à être un booster de carrière. Et ça, c'est vraiment un élément qui est important pour moi c'est un peu comme ça que je me définis. L'idée, c'est voilà, de, de forger un peu le talent, il est là, et c'est de, de mmh. faire en sorte que ce talent-là puisse vraiment s'exprimer pleinement, d'exprimer pleinement le potentiel d'un jeune qui a, qui a envie de ça, mais mmh. qui est un peu bloqué, qui ne trouve pas les, les leviers. Bah, J'essaye, moi, de l'accompagner de là dans ce chemin-là. Mmh. Yes. En tout cas, merci Mathieu pour ce témoignage, c'est vraiment hyper inspirant. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager avant qu'on qu termine bah, euh, pas particulièrement à part vous dire que ça vaut le coup de faire de l'escrime. <rire> c'est un super beau sport je pense que vous êtes plein de sportifs à vouloir défendre vos, vos, vos, vos sports euh, mais non, en vrai euh, je pense que la dimension psychologique dans le sport, c'est une dimension qui, est, qui, qui va devenir fondamentale et enfin, elle l'est déjà mais je veux dire, je pense qu'en France on a pris beaucoup de retard euh, tous les sportifs le disent euh, on fait beaucoup de curatifs on fait beaucoup de soins, c'est à dire on accompagne les sportifs quand il y a un problème quand ils sont bloqués par quelque chose, quand... et je pense qu'en vrai, on devrait davantage former les entraîneurs à ces méthodes, non pas pour qu'ils deviennent psy du sport, mais pour qu'ils sachent mieux investir la dimension psychologique dans l'entraînement. Et le fait de travailler sur la dimension identitaire, c'est quelque chose de très important pour la réussite sportive euh, j'en je, je, suis assez convaincu et je le faisais déjà avant mais je, je pense que ça m'a ça m'a conforté euh, dans le côté très très important de cette dimension là et surtout là maintenant j'ai de la méthode donc euh, en vrai je me sens je me sens très confortable avec ça et je me dis qu'en fait parfois ben, on peut passer beaucoup de temps à faire de la psycho du sport et je m'interroge vraiment maintenant sur le caractère limite euh, non productif de ce travail. C'est vraiment, euh, vous voyez, en plus, je suis psychologue du sport, hein, je, je veux dire, j'ai l'équivalence, mais à des moments, je m'interroge, je me dis, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de tourner en rond Est-ce que je ne suis pas en train de faire ruminer un athlète euh, en, lui in, en, en lui imposant des processus ou des règles, etc., alors qu'en fait, on pourrait, de manière beaucoup plus intelligente et civiline, euh, en, je dirais en toile de fond, avoir une approche qui est plus intégrative euh, et, qui est, et qui est moins euh, processée. En fait. Parce que quand on met trop de process ou trop de trucs, où les gens se disent « Oh là là, j'ai un rituel, il faut que je l'applique. Euh, zut, si je n'ai pas mis ça dans mon sac, ça ne va pas. Attention, là, j'ai une pensée divergente. Il faut absolument que j'ai je, je, un mot magique. Bon, » je, je me dis wow, « Waouh, ça fait quand même beaucoup de trucs. » Et en fait, ça fait aussi mouliner beaucoup le cerveau. Euh, et il faut reconnaître que ça ne marche pas à tous les coups non plus. Donc, je m'interroge aujourd'hui aussi sur ce volet-là. Ça, ça, ça a un peu aussi bousculé mes, mes croyances autour de la psychologie du sport. C'est très important, mais euh, à quel moment Et je pense en fait que le meilleur moment pour faire de la psycho du sport, bah c'est en fait, c'est si je puis dire, presque pendant l'entraînement, en intégrant cette dimension-là dans, dans ce qu'on incarne, dans ce qu'on a envie d'être. Donc, typiquement, Pierre, c'est un boxeur. Ben voilà, quand tu boxes, qu'est-ce que tu as envie d'incarner Quand tu fais de l'escrime, un sport de combat, pareil, qu'est-ce que tu qu -ce que as envie d'incarner qu Qu'est-ce tu... qu que tu dégages Et je trouve que ce truc-là, on ne le travaille pas assez, en vrai. Mmh. ouais carrément. C'est vrai que moi, parfois, euh... parce que moi, du coup, j'ai fait aussi beaucoup de beaucoup de, bah, de méthodes à l'époque, euh, avec le tennis, hein, pour essayer de, justement de, libérer, de me libérer de ces blocages. Je fais beaucoup de prépa mental, de sophrologie, d'hypnose, etc. Et parfois j'ai un peu l'impression, en plus moi je suis quelqu'un d'assez mental, on va dire, et du coup j'ai l'impression parfois sur le terrain, de, comme si, de, de rajouter plein de stratégies, plein de, plein de trucs, et du coup de, de t'embrouiller encore plus l'esprit, en fait, avec des stratégies pour enlever le stress. Alors que le, le stress en soi pourrait être euh, libéré à la racine, tu vois. Et il n'y a pas besoin de mettre plein de choses par-dessus et du coup, tu bah, t'embrouilles tu en fait. Et du coup, c'est ça où je trouve que la, que la dépôt est hyper puissante, c'est que c'est que, que tu dissous les charges émotionnelles en fait, ce qui font, que tu es, que es obligé de mettre des stratégies à la base et du coup, euh, tu peux juste être toi-même et sans sans dire que, bah, que c'est mal d'avoir une pensée euh, négative, par exemple, juste de l'accepter, juste de la voir, et puis, et, puis, et puis paradoxalement, euh, bah, c'est là où tu es le plus libre, en fait, au final, et c'est là où tu es le plus fluide. Donc, euh, ouais. du coup, tu ne te sens plus en train de lutter contre une partie de toi, mais tu sens vraiment que, que tout ton être va dans la même direction et qu'il n'y a, a plus de sabotage. Mm. Oui, ouais, ça, ça a été un élément pour moi aussi un peu nouveau de cette méthode. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment un plus aussi de la méthode, c'est que c'est le côté, en fait... Euh, très transversale et moins euh, juste euh, l'application d'une technique à mm. un instant j'aime bien cette dimension transversale en fait le fait que ça touche tous ça touche ce qu'on est en entier pas juste ouais. à un moment donné ouais voilà. ça c'est encore un truc de dingue c'est vrai que moi j'ai bah, fait toutes ces techniques comme je te dis et du coup ça bah, ça touchait juste mon sport alors que là bah, ça a touché mon tennis mais mais c'est rien comparé à ce que ça a touché en moi dans ma vie et puis dans, dans, dans mes relations dans ma dans ma carrière entre guillemets et, et donc c'est ça qui est ça qui est le plus dingue c'est bah, déjà que ça, que ça touche tout, tous tes domaines de vie, mais en plus, bah, c'est pour la vie, tu vois, après, tu es capable de t'accompagner toi-même euh, sur, sur plein de sujets, alors que, bon, euh, tu seras en train de tourner en rond pendant des années, quoi. Donc, euh, ouais, c'est C'est cool. ouais. clair. Cool. Dernière question, euh, Mathieu, euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, peut-être, soit un sportif ou un coach mmh. ou un entraîneur qui hésite à, à se lancer dans, dans le programme de l'Académie de la performance euh, bah, Je lui dirais que... Je lui dirais qu'il va forcément en retirer quelque chose de très, très puissant et très positif. Et je lui dirais plus qu'il qu ne peut l'imaginer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une dimension très, très marketing autour de toutes les démarches. Voilà, on essaie de nous vendre à droite et à gauche pas mal de pas mal de trucs euh, comme ça, un peu miracle et, euh, et je dois dire que là, vraiment, moi, je n'ai pas été déçu du tout par, par ce programme. Je, je dirais même, j'ai été surpris, un peu bousculé, euh, un peu transformé. Et c'est précisément l'intérêt d'un programme, je dirais, c'est précisément l'intérêt du coaching que de transformer quelque, quelque chose. Euh, mmh. Donc, si, si, si, voilà, moi, mon état, il a vraiment... Euh, il, il, il s'est, bah ouais, ça a vraiment transformé ma manière de percevoir les choses, de les penser, ça ne m'a pas transformé en tant que personne, euh, je vais dire, au sens, euh, ça n'a pas remis en question euh, des croyances, etc., je, je suis resté l'homme que je suis, euh, mais par contre, ça, ça, ça a vraiment, euh, ça, ça, ça a déverrouillé tellement, tellement de trucs compliqués, euh, mm. au cerveau, ça a fluidifié, en fait, une compréhension euh, des, des situations de vie et, par ailleurs, mm. de, dans le milieu sportif, que franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup de, de se lancer dans, dans un programme comme celui-ci. Euh, je dirais, bah, voilà, exactement, suis, je, pense, assez, euh, je suis assez représentatif, en tout cas, me semble-t-il, de ce que c'est censé apporter. Ça m'apporte un niveau personnel, comme tu viens de le dire. Ça apporte aussi euh, à mes athlètes. Enfin, franchement, c'est vraiment gagnant-gagnant. Je pense que j'ai une force de frappe qui est encore plus importante aujourd'hui. Mm. Et je dois dire, je suis assez, pour l'instant, je suis assez content de... Je ne sais pas si vous avez déjà beaucoup d'escrimeurs qui ont fait ce, ce programme ou d'entraîneurs, de, de, mais, euh, mais très honnêtement, je suis assez content de, de pouvoir me différencier sur ce volet-là, parce que je pense que c'est à l'heure actuelle un élément très différenciant de ma méthode, et, euh, et ça me donne une force de frappe qui est assez impressionnante, euh, me semble-t-il. Et je, je pense que ce travail que je fais avec les athlètes, euh, qui est maintenant nourri aussi de toute cette méthodologie, eh ben, euh, je peux je je peux te dire que les parents aujourd'hui se disent Waouh, mais qu qu'est-ce que, que comment tu fais quoi Comment tu fais C'est quoi le truc, c'est quoi la baguette magique Et je pense que ça, typiquement ce programme a très largement contribué à, à, à la qualité du travail que, que je fournis. Donc c'est franchement c'est un, un super plus. Ouais, tu as un petit temps d'avance, quoi, c'est cool. <rire> Exactement. Exactement. Avant qu'il y en ait d'autres là qui, qui, qui, qui, qui me rejoignent. Mais, euh, mais pour l'instant, je vais garder mon temps d'avance. <rire> ouais, mais c'est vrai que parfois. Euh... On a des athlètes qui, justement, ne veulent pas qu'on en parle dans leur sport parce qu'ils disent « Non, mais moi, ça m'a tellement transformé que je n'ai pas envie que les gens sachent. Je, » je ouais, Donc, c'est marrant. Non, bah, je pense que voilà, euh, dans, dans, dans, dans mon sport, ce n'est pas toujours évident parce que c'est un, un milieu de gens très passionnés, mais c'est aussi des gens qui vivent de leur sport. Euh, en tant qu'entraîneur moi c'est mmh. pas du tout mon cas euh, moi je suis vraiment un entraîneur euh, freelance ouais. et j'en retire aucun revenu c'est à dire que je le fais vraiment parce que c'est la passion donc en gros si je travaille avec un athlète euh, le contrat il est clair euh, moi je sais euh, par quoi j'ai envie d'être euh, on va dire euh, rémunéré c'est mmh. simplement euh, finalement euh, la joie <rire> tant que je m'éclate tant que je m'amuse tant que je prends du plaisir à enseigner euh, j'y vais le jour où je ne ressens plus ça, ça ne m'intéresse plus. Donc, le contrat avec les, les athlètes, il est assez clair là-dessus. S'ils si, euh, voilà, si m'apportent humainement des choses qui, qui, qui m'apportent de la joie, bah, c'est OK. Euh, et si, si je ne ressens pas ça, je n'ai pas vraiment envie de bosser. Voilà. Donc, euh, ça déjà, vous voyez, euh, sur le plan identitaire, c'est un élément important parce que du coup, je me connais, je sais de quoi j'ai besoin. J'ai besoin vraiment de joie. Euh, quand, quand je bosse, j'ai besoin, besoin de joie. Je, je déteste l'austérité, le truc, euh, mmh. costume, cravate, fermier. Euh, enfin voilà, ça, je ne peux pas, ce n'est pas possible. J'ai vraiment besoin de, de ressentir ça chez mes athlètes et, et moi-même, j'ai besoin d'inspirer ça. Donc ça, c'est OK. Et du coup, comme je n'en retire aucun revenu et que tous mes collègues, eux, c'est leur métier, euh, parfois, ça crée pas mal d'étroitesse d'esprit, de difficultés euh, chez, chez ces personnes dont c'est le métier. De, de regarder euh, bah, l'autre comme, euh, comme quelqu'un qui peut apporter et euh, c'est un peu un problème de mon sport je pense, hein, de ma discipline euh, en général j'imagine que dans beaucoup de fédés c'est pareil mais il se trouve que dans la mienne je, je trouve que c'est assez présent et euh, j'ai pas, pas peur de le dire, je suis complètement atypique comme, comme personnage dans, dans mon sport euh, mais en fait le problème c'est que j'ai la conviction profonde que très clairement c'est cette atypicité elle est juste hyper nécessaire en fait euh, je pense que le travail que je fais euh, de proximité de mettre l'athlète au centre euh, avec justement de la méthode en essayant de professionnaliser ma pratique en étant dans la recherche et le développement euh, si je me suis lancé là-dedans c'est parce que je suis tout le temps là-dedans je suis tout le temps dans la recherche et le développement l'envie d'améliorer euh, ma façon euh, ce truc là on est trop traditionnaliste conservateur et tout Mmh. Bah, vraiment euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui devraient s'inspirer de tout ça Et je pense qu'un un athlète comment tenir compte de cette dimension qu'on oublie euh, parfois un peu hein. l'identité euh, l'athlète c'est pas c'est pas du bétail en tout cas en France c'est pas du bétail je pense que voilà peut accepter l'idée qu'on a en France la notion de développement personnel à travers le sport elle est vachement importante que mmh. les jeunes ils ont envie de performer c'est vrai mais ils ont aussi envie de se développer humainement culturellement, ils ont prendre des trucs sur eux-mêmes, yes. donc euh, moi, avoir une médaille pour avoir une médaille, c'est pas ça qui rend heureux. Il y a, il y a des gens, je veux dire euh, poursuivre une médaille c'est très bien, c'est un rêve magnifique. Moi je suis un peu là dans cet état d'esprit aussi, donc forcément ça me ça m'intéresse. Par yes. contre attention, la médaille pour la médaille ça m'intéresse pas. Et je pense que là cette dimension cette dimension identitaire, le fait de de se construire, de comprendre de pouvoir débriefer ses échecs, de pouvoir débriefer ses réussites, d'accepter de débriefer les réussites, parce qu'on ne les débriefe pas souvent, on est juste content. Euh, on débriefe beaucoup les échecs, on ne débriefe pas les réussites. Moi maintenant, typiquement, depuis débriefe aussi les réussites, pour que, justement pour dépolariser un petit peu toutes les émotions qu'il y a autour de la, de la réussite et peut-être éviter euh, typiquement quelque chose qui arrive fréquemment chez les jeunes, c'est la, la grosse tête, euh, mmh. c'est-à-dire de rester euh, toujours dans une perspective de, de, de travail, de performance, ça ne s'arrête pas, tant qu'on est engagé dans son projet, tant qu'on n'a pas atteint son objectif ultime, bah, euh, on continue de travailler. Yes, carrément, ah, c'est cool parce que je, je vois qu'on est bien aligné en termes de valeur, donc je pense que tu as bien dû euh, prendre ton pied avec Pierre aussi là-dessus, parce qu'il est, ouais. est aligné à 100% avec ça, donc euh, c'est donc cool. Ouais. <rire> Top ouais, tous ouais, ceux bien. qui travaillent avec lui euh, j'imagine que tous ceux qui travaillent avec lui sont un peu dans le même registre euh, j'imagine ouais, mais euh, je, je pense que ouais, moi en tout cas j'étais vachement sensible à, ce, à ça et, euh, et ouais, franchement c'est un, un, un truc vraiment top, j'en garderai un souvenir assez incroyable je, je me souviens quand je me suis engagé dans le truc je me suis dit ou là, là dans quoi je m'engage encore mais en fait c'était juste, juste génial, ça m'a fait vraiment un bien fou et ouais, je sais que je vais en garder quelque chose une trace, une trace forte et, et je pense que, enfin, franchement, je, je, je pense que je suis engagé dans un, dans un travail de long terme avec euh, mes athlètes vers de la performance, vers des résultats en plus. C'est-à-dire que ce qui est génial là-dedans, c'est qu'en plus, ils s'éclatent parce qu'en plus, ils réussissent. Donc, c'est vraiment, euh, mmh. c'est top, quoi. Yes. Super. Bon, écoute, merci beaucoup, Mathieu, pour ton beau Mathieu. Ben, merci à toi. Yes.